Seviez-vous que l'une des choses que les femmes apprécient le plus chez un homme, c'est son sens de l'humour Les faire rire. Votre sens de l'humour est l'une de vos armes la plus puissante. Alors si tu ne te souviens pas de la dernière fois où tu as fait rire une femme, et si tu ne sais pas séduire, alors reste avec nous. Voici les secrets que les femmes ne te diront jamais. Je suis corporelle et je vous dirai 5 secrets à découvrir sur les femmes. Secret numéro 1. La distance la plus courte entre deux personnes est un sourire. Salut tu vas bien Faire rire une femme c'est aussi une forme de séduction. Elle aura peut-être même envie de vous. Même si vous ne pensez pas que vous êtes une personne intéressante, vous pouvez l'être. Quand vous pouvez faire rire quelqu'un, cette personne se transforme instantanément. En fait, si vous parlez à deux femmes, faites une blague et l'une d'entre elles rira probablement alors vous avez une chance. Secret numéro 2 Si une femme s'approche de vous avec une chaise, ou tourne la tête dans votre direction c'est bon signe. Faites attention si ses pieds vous font face. Si une femme touche ton bras tes épaules si tu lui parles et qu'elle continue à te chercher du regard, c'est une très bonne chose. Secret numéro 3 Si une femme te regarde avec insistance, ça veut dire peut-être qu'elle veut faire l'amour ou sexe avec toi, mais avant tout il faut faire attention à son regard. Un regard vaut mille fois un mot, alors portez une attention particulière à ses yeux. Si elle se concentre sur ta bouche ou des parties plus intimes, elle dit littéralement qu'elle veut coucher avec toi. Secret numéro 4. Si une femme t'aime elle va essayer de copier tes gestes de manière involontaire. Faites attention à la conversation, à ses gestes, et à ses cheveux. Les filles savent que les cheveux sont une des choses qui enchantent le plus les hommes, si elles font boucler les cheveux avec leurs doigts, ou les caressent avec leurs mains, inconsciemment elles pourraient donner des signes qu'elle a envie de toi. Secret numéro 5. Si une femme expose une partie de son corps volontairement c'est un signe, je vous explique. Les femmes savent que les hommes sont très visuels, généralement ils regardent le visage, le cul, les seins et des fois même le sexe, le but c'est de réveiller votre désir sexuel et excitation envers elle. Dire à une femme que tu l'aimes régulièrement augmentera son estime de soi et la fera se sentir belle. Avec excitation les seins d'une femme peuvent augmenter en volume et gonfler jusqu'à 25%. À 50 ans, les femmes ont des orgasmes plus forts que celles de 20 ans. Pour avoir un bon rapport sexuel la plupart des femmes préfèrent des endroits sombres. Le désir sexuel d'une femme est très important avant les règles. Les femmes peuvent tomber enceintes avant l'éjaculation. Abonnez-vous, commentez, aimez, proposez-nous des sujets. Merci d'avoir regardé. @corporel